Fetch.ai peut-il atteindre 1$ dollar avant 2024 Bien qu'il ne soit pas en tête des tokens liés à l'IA, Fetch.ai semble recevoir le plus d'attention de la part des gros investisseurs. Il n'est donc pas étonnant que le jeton natif FET ait grimpé de 367% depuis le début de l'année et que certains experts prédisent un prix de 1$ dollar pour le jeton dans les mois à venir. Historique du prix de la crypto FET Après avoir été lancé en 2019, FET a atteint un sommet historique autour de 1,26$ en septembre 2021 pendant le grand cycle haussier des cryptos. Par la suite, le jeton s'est effondré avec le reste du marché et est tombé à son plus bas niveau en deux ans. Puis est arrivée la bataille de l'IA entre Microsoft et Google, qui a suscité l'intérêt pour tout ce qui est lié à l'IA, ce qui a fait grimper FET de 580% avec un sommet marqué à 0,60$ le 8 février. Depuis lors, la course à l'IA semble s'être calmée, la valeur de la plupart des jetons d'IA ayant chuté. Fait, en particulier, a perdu plus de 40% pour se stabiliser autour de 0$ et 38 cents. Fetch.ai, Fait peut-elle atteindre 1$? La possibilité pour Fait d'atteindre 1$ dépendra de l'intérêt continu pour les projets d'IA. Cantoring Clark, analyste et trader de crypto-monnaie populaire, semble penser que la course à l'IA n'est pas complètement terminée et qu'elle pourrait simplement ralentir. Le partenariat entre Fetch.ai et Bosch pour développer des outils Web3 en est un signe, indiquant que l'intérêt se propage auprès des grandes institutions. En outre, FET est principalement détenu par des investisseurs à long terme 99%, tandis que seulement 1% est détenu par ceux qui ont acheté le jeton au cours de l'année écoulée. Sentiment a également partagé des données indiquant que l'activité des baleines avait atteint un pic pour Fetch.ai ce qui signifie que le jeton bénéficie d'un très fort soutien de la part de la communauté et qu'il pourrait poursuivre son parcours haussier vers un dollar d'ici 2024. C'est tout pour cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du futur des crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle.